Le point de départ de l'histoire, c'est quand même l'affaire Mera de Toulouse en, il y a quelques années, l'assassinat de, de ces trois enfants juifs par ce tueur euh, et qui nous amène en Afghanistan. Hein, C'est-à-dire que l'affaire la, Mera n'a pas livré tous ses mystères, peut-être ne les livrera-t-elle jamais, mais euh, Mera, visiblement, avait un mentor et ce mentor, euh, je le... Place en Afghanistan, je le situe en Afghanistan. Pourquoi Parce que Mera lui-même a fait plusieurs voyages en Afghanistan avant la tuerie, euh, et on sait aujourd'hui qu'il n'a pas agi seul. Donc, euh, le moteur du livre reste aussi la vengeance. Bon, c'est la découverte de. de elle, elle va pour écrire. L'héroïne va pour écrire un livre sur sur la, Alexandre le Grand et surtout sur sa femme Roxane, mais aussi pour assouvir un besoin de, de vengeance provoqué par la tuerie. Et donc, euh, euh, c'est un peu ces deux histoires qui, qui s'entrechoquent, se, se, mais, mais c'est vrai que le, moteur de, le vrai moteur de l'histoire, c'est la vengeance après la, la tuerie et les secrets que, la découverte des secrets que continue de, cacher, de se cacher derrière la fermiera. Pour créer des fictions, j'ai besoin d'un cadre qui ne soit pas le cadre habituel d'un ou européen. J'ai vraiment besoin de, de, de dépayser le lecteur euh, parce que finalement je, je trouve que la, la vie est un peu euh, lointaine, plus, plus romanesque, plus susceptible d'apporter des, des histoires euh, non convenues, étranges, euh, dramatiques évidemment, sinon ça serait pas, il n'y aurait pas de roman, euh, souvent vrai, euh, matinée aussi de, de de rumeurs qui, peuvent être, qui pourraient être véridiques. Enfin, c'est tout un patchwork dans lequel j'essaye de faire évoluer des, des héros qui. Euh, J'aime bien que ces héros n'aient pas de, forcément une connaissance précise. Alors certains ont une connaissance très précise du terrain, mais les marier avec d'autres personnages, d'autres héros, qui eux sont euh, vierges de toute expérience euh, euh, de terrain, comme c'est le cas avec l'héroïne euh, du Tournoi des Ombres qui est une jeune bourgeoise, écrivaine à succès, à qui tout réussit, mais que la mort de son compagnon va bouleverser au point qu'elle veut chercher vengeance en Afghanistan. Et elle ne connaît rien ni du pays, ni de ses conditions de vie, ni de la guerre qui accable le pays. Et donc ça va être une initiation à la guerre, à la mort, à la souffrance, à la douleur. Qu'elle qu se devra traverser comme autant d'épreuves. Oui, alors on a un baroudeur qui lui connaît intimement l'Afghanistan parce qu'il a beaucoup fréquenté en tant que soldat euh, clandestin souvent, euh, puis en tant que aussi conseiller euh, du commandant Massoud euh, euh, à une époque de sa vie. Et donc lui a une connaissance intime du pays et justement euh, l'écrivaine qui n'a aucune connaissance a besoin de lui comme guide, comme traducteur, comme garde du corps aussi, euh, et pour un peu l'initier. Et donc c'est ce tandem qui va assez improbable, mais euh, assez conflictuel, parce qu'ils n'ont pas du tout les, la même expérience, le même vécu, la même origine, ne partiennent pas aux mêmes euh, couches de la société, euh, qui vont se lancer dans une histoire de vengeance. Et puis nous avons effectivement un troisième personnage, Marc-Antoine. Marc-Antoine qui est euh, très, comment dire, bouleversé par la poésie mystique persane et qui probablement, lui, a des aspirations au mysticisme qui, lui, part à la recherche du manuscrit disparu du plus grand poète afghan, lui-même assassiné il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, et donc, qui est une par ailleurs, ce manuscrit perdu est une histoire totalement vraie, et, euh, et lui part à la recherche de ce manuscrit. Le, ce livre était aussi l'occasion de raconter la guerre en Afghanistan. Euh, et la guerre euh, c'est le renversement du monde, c'est-à-dire que euh, toutes nos relations entre nous, entre euh, les, les gens en Europe ou ailleurs, euh, sont, sont gouvernées par euh, euh, la civilité. Euh, avec la guerre, cette forme de civilité disparaît pour être remplacée par d'autres relations euh, qui n'ont plus rien à voir avec la civilité. Et donc, euh, pour un romancier, c'est un terrain de, euh, de découverte extraordinaire. Euh, et je voulais justement prendre une, une héroïne très... Très bon chic, bon genre, très civil, très polite, très, très bourgeoise, sans que ça soit péjoratif, euh, et, et la placer dans des conditions euh, très difficiles, euh, et, et, et la faire cheminer à travers euh, euh, l'Afghanistan en guerre sous la protection de son euh, baroudeur, euh, avec lequel elle aura quelques, aussi relations conflictuelles, euh, qui sont un des moteurs de, de l'histoire. Mais mes références sont plus du côté littéraire, sont plus du côté des grands auteurs de la littérature de, de guerre. Euh, Malaparte, par exemple, mais aussi euh, euh, et, et Hemingway, euh, Vassili Grossman, euh, et c'est plus... Euh, et, et, et, et certains livres de Malraux, notamment euh, les de l'Altembourg, dont une partie d'ailleurs se déroule en Afghanistan, euh, sont plus mes, ceux à qui je... Euh, mon héritage, si tu veux, euh, si vous voulez, c'est plus de ce côté-là.